Salut, salut, ici c'est Rex Potam, et ben on est reparti encore sur notre concerto pour piano numéro 1. Euh, toujours le premier mouvement, donc on va continuer aujourd'hui à, à faire le développement. Euh, première chose, évidemment, hein, si la vidéo te plaît, tu peux toujours mettre le pouce bleu, tu peux toujours t'abonner, c'est... je veux dire, tu peux toujours, c'est toujours, tu peux, c'est... <rire> apprécié et tu peux aussi euh, partager euh, si tu connais des gens que ça peut intéresser. Euh, je me suis rendu compte la dernière fois en se quittant que j'avais oublié de te faire écouter ben, un peu ce qu'on avait fait donc je vais en profiter là puisqu'on reprend euh, le L'œuvre. Donc je vais pas tout rejouer comme j'ai fait dans le premier épisode, mais juste le développement, et puis euh, voir un petit peu comment on va continuer. Euh, juste en petite guise d'introduction, j'ai quand même, en montant les vidéos, je me suis rendu compte de deux trois bricoles, donc j'ai corrigé au passage euh, quelques, quelques doigts au piano qui se marchaient dessus, euh, quelques accords finaux qui n'étaient pas tout à fait jolis jolis, euh, quelques détails aussi de typographie sur la partition enfin des petites choses rien de fondamental donc je vais pas non plus euh, tout recommander -re mais les deux autres vidéos sont là pour ça mais juste euh, rapidement on va réécouter le développement pour se remettre dans la tête et puis pour continuer j'ai pris aussi quelques notes à la fin sur euh, comment je voulais un petit peu continuer parce que deux trois petites idées me sont venues. Bon rien rien d'écrit mais mais voilà donc première chose et eh ben on écoute Donc ça, avec le petit soliste, c'est une partie que j'avais écrite avant de, de faire la première vidéo. Avec des premières expositions de ce, de ce motif, la noire croche, qui sert plusieurs fois pendant le développement. ça, c'est ce qu'on a écrit dans le tout premier épisode de Compotame. Et modulation en fa dièse mineur, ça c'était le deuxième épisode voilà donc euh, la petite écoute alors aujourd'hui on va continuer, donc euh, la dernière fois j'avais fait un tonnet, c'est dommage, je crois que je ne l'ai pas gardé. Euh, mais bon, le, tu les retrouveras dans les vidéos précédentes, et de toute façon c'était juste pour euh, nous donner un peu les, le chemin de modulation, donc je l'ai en tête hein, maintenant. Hein. Euh, on est parti de la mineur, on est passé en la majeure, Ensuite on est passé en Fa dièse mineur, qui est la relative mineure de Fa majeur de, de La majeure, pardon. Et là on s'apprête à moduler donc maintenant en si mineur alors le jeu étant évidemment de pas faire euh, hein, c'est ce que j'indiquais à la fin de la deuxième vidéo de pas faire bêtement euh, un nouveau un passage euh, via une picarde parce qu'il ne faut pas en abuser non plus euh, donc du coup fa dièse 7 puis euh, puis si mineur bon à un moment on va l'avoir le fa 7 c'est quasiment obligé si on veut atterrir sur le si mineur mais du coup moi ce qui m'intéressait de faire c'était de euh, passer par la dominante de dominante de là où on veut aller qui est en fait juste la dominante de là où on est si j'arrive à m'exprimer on est en fa dièse mineur donc sa dominante c'est euh, do dièse majeur euh, 7 euh, donc si je passe de do dièse majeur 7 à fa dièse majeur ou mineur, euh, on reste dans le ton où on est. Par contre, si le fa dièse, je fais un, une septième de dominante à nouveau, ça me permet de faire une nouvelle euh, modulation donc vers si mineur. Donc c'est juste une question de, de ressenti en fait. Euh, on, on va faire une transition qui est vraiment très très courte, qui va me permettre d'arriver en si mineur quand même. Euh, alors j'ai le choix, soit on fait une couture comme euh, comme on a déjà pu faire pour euh, faire la modulation sur la fin de phrase, soit on fait, euh, typiquement on peut faire une reprise une reprise de la fin de phrase qui elle va faire la, tra la transition. Et je me dis que ça peut être une bonne idée de faire ça, d'autant que j'aimerais bien un peu étoffer le son pour arriver un peu, euh, je vais re te faire écouter un tout petit peu ce passage-ci. Euh, donc le passage que j'avais écrit déjà avant c'est le tout début du développement donc le piano suivi d'un solo de clarinette et après il y a tout le monde qui embraye mais tout le monde euh, donc ça fait un joli crescendo et j'aimerais reprendre ça Picarde. On ne mettra pas la picarde puisqu'on est censé arriver en si mineur. Mais ça, parce que là, il n'y a pas de transposition. Hein. Enfin, si il y a la transposition brutale de la mineur à la majeure, mais c'est pas ça que je veux. Euh... Alors. Ce passage-là est en la mineur. Est-ce que je reprends brutalement le thème tel qu'il est écrit là Après si je fais ça, il suffit de baisser d'une tierce, c'est facile hein Et encore une fois, sans faire cette modulation à la fin. Elle sera différente, il y aura une modulation, mais c'est celle que j'ai écrite qui est de passer par... Euh, Oups, qui est de passer par euh, Do dièse mineur, euh, sept, euh, non, pardon, Do dièse 7. Euh, pour faire une, une modulation via les via les dominantes et dominantes de dominante. Je me demande si je vais même pas encore la pousser un cran plus loin. Ah, avec une dominante, deux dominantes, deux dominantes. <rire> On va faire tout le cycle des quintes, ça peut être rigolo. Euh, bon à retenir je sais pas on va voir donc du coup tac encore une fois je fais souvent cette erreur j'oublie de noter quelles sont les mesures je m'appuie sur le piccolo qui joue quasiment pas donc 133 à 142 je module tout de suite et la deuxième flûte, je pense qu'elle fait pareil, Hop. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la clarinette, on peut lui faire déjà lancer le truc, il y avait une seconde ici. On va voir si ça sert. Hein, en fait, ce que j'ai repris, c'est l'entrée, là. Qui est la fin du soliste. Alors, en fait, la, le vrai outil commence là. Ah, donc la clarinette commence plus tard, en fait. Donc c'est faux ce que je viens d'écrire. Pas grave, hein on annule ce qu'on vient de faire et on fait... Euh... du clavier et le basson un peu rébarmatique des fois mais... à cet endroit là et donc qui va devenir ainsi alors là tu vois j'emporte un dos qui vient de du motif précédent donc, on va voir si je le garde ou pas. Ta chance que non. Ou alors, je peux faire ça. Hein. Il y avait quoi avant? Ouais, normalement, c'était ça. Hein. C'était ça, mais ça fait vachement grave, ça. Je pense que je le gagne... Ah bah oui, de toute façon, c'est faux. C'est juste pas possible. Avec les notes qui sont dessus ça fait des frottements qui sont pas corrects. Ok. Donc on va laisser comme ça pour le moment. Je me pose mille questions à la fois, Des défaut, c'est trop, hein. Je pourrais surtout que là on voit bien la couture quand même. Euh... Ouais je pense qu'il y a une mesure qui va sauter. Déjà on va écouter si le son harmonie sont correctes. sauter cette mesure c'est pas possible c'est toujours le même problème c'est que chaque fois ça fait une, une couture qui est beaucoup trop visible oui bon et puis sans compter la picarde <rire> alors alors ici on va essayer de la faire intelligemment <rire> Donc, du coup, euh, je vais faire ça, ok, Voilà, bah, c'est facile parce que c'est la même note, et là pareil, tac, ici on va réduire d'un cran, Voilà. et ici et eh ben tu vois la couture qui était là elle devient naturelle du coup là on va voir ce qu'on fait mais c'est pas déconnant et là c'est tout naturel pas mal 180 188 ça fait 9 mesures de plus donc 46 tac oui mal bah lui pareil et lui pareil j'allais chercher un 133 parce que j'avais noté un petit ralenti qui était pas mal sauf qu'évidemment il y avait une mesure de trop puisque j'ai fait une couture ok donc on a fait la base qui est donc la copie de la chose. Euh, tiens, j'avais marqué ici peut-être sans piano, parce qu'effectivement le piano joue beaucoup. En fait, le sans piano, c'était pour la prochaine partie qui sera en si bémol mineur. N'importe quoi, en si mineur. Pas de bémol dans cette partition. <coughs> J'avoue un peu près je suis désolé. Euh, donc, euh, do dièse 7, fa dièse 7, mi mineur. Première chose, on va, on, bah du coup on va travailler à l'envers. On va commencer par le Si mineur. Donc Si, Ré, Fa dièse. Donc là si je garde le Fa dièse, je reste sur un accord très ouvert. Ce qui peut être bien pour enchaîner la suite. Surtout si je fais une pause. Parce que là pour le coup je vais faire une pause. J'ai l'impression que le, la musique le veut. Mais du coup, il faut rester ouvert histoire de pouvoir enchaîner. Il faut que je puisse dire que, ok, on a changé de tonalité, mais le morceau n'est pas fini. Euh, donc, bah là, c'est forcément. Hein. Enfin, non, c'est pas forcément, mais là, pour l'instant, on va mettre un si. Euh... J'ai aucun ré, hein, pour l'instant. Ça fait le descendre un peu bas, alors peut-être je peux faire ça. Alors là, il n'y a pas, hein, j'ai expliqué l'autre jour les problèmes d'harmonique. Euh, attention, là, il n'y a pas une tierce d'écart. Il hein. y a vraiment une, une tierce plus une octave. Hein. Donc une dixième. Ouais, c'est ça, une dixième. Hein, euh, faut pas qu'il ait juste une tierce à la base parce que c'est harmoniquement c'est pas joli. Mais là c'est pas le cas du coup. Est-ce que cet accord-là est juste Non. Si Ré Si Fa dièse Si Ré Ré si bémol, c'est pas, intéressant ça <rire> Fa dièse. <coughs> Je pense que là on est mieux. Si mineur. Donc, on disait pour arriver au si mineur, il me faut un fa dièse mineur. 7. Pas un fa dièse mineur, un fa dièse majeur du coup, 7. Donc, fa dièse, la dièse, do dièse. Et, euh, et puis mi, et puis mi. Mi, oui. Euh, donc du coup, ce qu'il me faudrait... Alors déjà, puisque c'est une septième, il faut résoudre les sensibles. La sensible, du ton vers lequel on va. On va. Donc c'est do dièse, do dièse... Non, c'est n'importe quoi ce que je te dis, c'est... On, on va en si, donc c'est la dièse. Donc ce qui est un si doit, doit, doit ou peut être précédé d'un la dièse. Ça me donne les endroits où j'aurai les... ces bêtes-là. Euh... Tac. Ensuite le mi dièse n'est pas dans encore du... Si. Non, mais pas dièse. Euh... Ça me fait remarquer qu'il me semblait bien avoir entendu un problème d'harmonie. Viens voir un peu là. Ouais. Non, il est déjà dièse. Je sais que j'ai entendu un truc bizarre là-dedans, faudrait j'analyse. Mais pas maintenant. <rire> Donc en fait le mi est pas dièse, c'est ce qu'on a dit. Mais euh, peut-être que celui-là il sera. Mais en tout cas celui-là n'y est pas. Puisqu'avant on va avoir un do dièse 7. Donc peut-être que celui-là, en fait ça va peut-être être quelque chose comme ça. Euh, fa dièse, la dièse do dièse mi j'ai envie qu'il y ait deux enfin le, à la fois le do dièse et le fa dièse sur cette mesure parce que euh, ça permet d'accélérer le mouvement, d'avoir plusieurs harmonies dans la même mesure. Euh... Et puis la basse avec sa bonne, son bon intervalle de fin de, de mesure. Alors reprenons bon, normalement les fa dièse enfin euh, il reste vers eux hein. On peut jouer à ce genre de choses mais pas partout mais en tout cas ça peut pas être ça Par contre, du coup, euh, ça, si hein, ça peut pas être le ré qui est là parce que justement on est trop collé donc si ré fa et qui dit fa dit fa, mais j'aimerais bien qu'on ait pas que des fa quand même Il peut être un mi, on peut mettre la septième là. Est-ce que j'ai fait tout le monde sur cet accord là? Non. Est-ce que je mets cette note étrangère FA dièse, la dièse, Do dièse, Mi. Si je mets en plus un Sol dièse, je sais pas où on va. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu Fa, Mi, Fa. Euh... Le Mi est important parce que c'est la septième de Fa dièse, mais. Pas mettre que ça non plus. Et la septième est plus à l'aise en haut qu'en bas. Donc si je la laisse au flûte, il faut que j'enlève ailleurs. Là, au bois, ça peut encore aller, mais. Est-ce que c'est vraiment utile Et là en bas, euh... allez, on va la laisser. Par contre, je l'ai à deux endroits là. Je vais faire ça comme ça. Donc normalement. On va voir à l'usage. J'ai l'impression que c'est bon, mais comme il y a le, la demi-mesure, demi pour le coup, d'avant, qui doit être en do dièse majeur 7. Donc, euh, comme la dernière fois, hein, do dièse, mi dièse, sol dièse, si. Oh, il y a une jolie descente chromatique, là, à faire. Une jolie descente... Euh... Non, pas chromatique, mais euh, je dire une descente de gamme, hein, quelque part. Et là, euh, do, tiède. On va voir. Tiens, mon basson. Lui, il a oublié. Do, fa, mi. Fa, do, dièse, fa, dièse. Et puis pas mi, si. <rire> c'est presque ça. Euh, sol. Sol. Sol. Sol, sol, sol. Non, ça, c'est pas un sol, ça. Donc, les deux phrases sur la violoncelle. Do, do. Ok. Ça fait beaucoup de monde sur le sol. Surtout que lui, il a pas de raison. On va lui mettre un mi. Dièse. <rire> un accord de do dièse majeur 7 sans, sans sensible. Sans septième, ça fait plus. 7 dièse, do dièse, What? Et la septième, je vais pas la mettre là. Il n'y a que le piano qui aura la septième, ça m'embête un peu. On va la mettre au moins une fois au violon peut-être. C'est toujours pareil, hein, harmoniquement ça marche. Mais c'est d'un ennui. C'est d'un ennui, c'est terrible. Alors comment faire pour qu'on ne s'ennuie plus comme ça Déjà, lui je vais le faire descendre sur la tierce de l'accord au lieu d'aller sur la quinte. Les violons vont suivre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de tierces en fait. l'alto donc à l'octave et au euh, violoncelle mais il me plaît pas celui-là là l'accord est déjà plus équilibré alors Il va falloir faire des mouvements un peu plus pertinents, là, parce que ça fait quelques vagues, c'est pas joli. Euh, ceci dit, on n'a pas encore l'accord d'avant, qui est un SOL dièse majeur 7. La caméra, elle est là. <rire> bah oui, je filme avec mon téléphone, je digresse encore un coup, mais je filme avec mon téléphone et j'ai tendance à regarder dans mes yeux plutôt que de regarder la caméra, ce qui est très gênant. Je me suis rendu compte au montage essayer de faire mieux hein. donc sol dièse oh, sol dièse majeur fait <rire> on tombe dans des tons un peu euh... <coughs> pardon donc sol dièse majeur sol dièse si dièse ré dièse fa dièse Ouh dièse, si dièse, j'ai pas encore vu de si, et vu les mouvements conjoints, ah bah tiens, on a un là, et je vais me permettre de lui rajouter ça, c'est gentil, tiens d'ailleurs, lui aussi. Eh, Ré dièse. C'est ça l'erreur. Effectivement, le Ré et dièse aussi. Voilà. Euh... sol dièse, si dièse. Mais du coup, là, je vais mettre un... Tac. Et puis du coup, ça va être une marche... Une petite, euh, une petite marche harmonique, là. Ré, Ré dièse, mi. Dièse. Par contre, là, du coup, le do, là, il ne va plus du tout. On peut mettre un renversement de do dièses. Donc ce serait une octave. Voilà. Pas le deuxième renversement parce qu'il n'a pas le même sens. Quoique, ici, ça pourrait marcher. Hmm. Ouais, bah écoute, euh, j'ai envie de dire ça se tente. Ouais, alors là pour le coup c'est une note étrangère, mais euh, au violon il y a un do donc ça va pas aller. On garde le do pour l'instant. <rire> Et puis le piano peut être sur le sur le... la dominante de l'accord, puisque de toute façon tu as les violoncelles et surtout les contrebasses qui vont passer en dessous et donc te donner le la vraie tonique, donc le bas de l'accord qui lui est quand même bien un do dièse. Hein. Euh... Donc, euh, on retourne sur la corde avant, j'ai du mal à parler ça. Sol dièse, Si dièse, Ré dièse et Fa dièse. Euh, fa dièse qui permet de tomber sur le, do, le Sol dièse. Donc, est-ce qu'il y en a oui, Il y en a, il y en a plein. Euh... Tu vois les flûtes à l'octave qui font des phares qui seront diésées. Après, ça arrive sur le sol. Je corrige au fur et à mesure, parce qu'il y a plein plein plein d'erreurs quand même. Hein. Euh... Oui, effectivement, le fa dièse est à l'armature. Hein. Tout va bien. Et par contre, le fa dièse doit arriver sur le sol. Du coup, là, comme c'est une septième, ça, c'est pas possible. Donc, soit je change l'accord ici, puis, sachant que les flux sont complètement fausses, hein, mais c'est pas grave. Euh... Alors... Pourquoi je mets un dièse ici Pas besoin, il est armature. Euh Ça, ça veut dire que je ne résous pas la septième. Hein. Normalement, la septième se résout en montant. Donc, il doit y avoir un seul au-dessus. Comme le serait vu toi. Euh. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas le reste de l'harmonie dans la tête. C'est pour ça, que ça m'a paru bizarre. Mais je pense que techniquement c'est bon. Le la, là, là, par contre, n'est absolument pas bon. Ce si dièse, oui, celui-là, il est bon. Euh, sol dièse, si dièse, ré dièse et Fa et des bugs encore Déjà au niveau de la prosodie, plutôt comme ça je dirais. Ce qui fait que la prosodie n'est pas collée aux accords. Ça donne une petite touche en plus. Tout petite hein. Euh, donc... Euh... Ouais, c'est ici l'erreur. C'est que forcément, ici, il est bécard aussi. Par contre, du coup, je ne vais pas revenir sur un fa. Je vais descendre sur un ri. Non, lui, il n'a pas de... Un... Un truc qui colle pas par là en bas, je ne sais pas où. Parce que j'ai mis une septième à la basse et qui, en plus, est non, elle est pas fausse. C'est bien un, un mi naturel. Et, et oui, c'est bien un mi naturel. Écoute un peu. C'est tout dans la musique. Là, on a la transition de fa dièse mineur vers si mineur, du coup, en passant par une paire de... Ouais, je suis lorrain, une paire, pour le coup, il y en a trois, de dominante, de dominante, de dominante, et de dominante, de dominante, de dominante, qui sont en même temps les dominantes, puisqu'on change... <rire> <rire> euh, ok, donc on a ça... Euh... Alors, je vais te délivrer une autre petite astuce de Noteworthy, qui est la possibilité qu'on a un peu partout de faire des notes cachées, ou mettre des choses cachées. En l'occurrence, ici, ce sera un silence caché qui va me permettre de faire une belle rupture. Euh, et notamment, une rupture avec un tempo qui lui est indiqué. Sachant qu'après, on reprendra le tempo initial. 78 de mémoire ouais c'est ça ouais. Euh, alors donc mineur si, si mineur pardon oui je oui si mineur réécoutons juste ce petit passage qu'on vient d'écrire là avec effectivement le passage qu'on a écrit à l'épisode 2 tiens comme ça on verra bien la transition là on a le temps de se mettre dans le fa dièse mineur brutal quand même faudrait préparer un peu plus les choses là j'ai l'impression que il me manque encore quelque chose on va pas remettre une dominante de dominante de dominante encore parce que là euh, on va faire le tour du cadran à un moment euh, sol dièse si dièse, ré dièse. Presque. Or c'est quoi cet accord-là C'est un accord de ré majeur j'ai une idée il faut juste que je la mette en place euh j'ai je... peur que ça n'aille pas. Hein. Et en plus, faut que je remette tout le monde d'aplomb parce que sinon fa dièse fa dièse la dièse la dièse do dièse ouais je vais essayer ça Mais ça y est je t'explique après parce que si ça marche pas euh, bah je recouperai la bande <rire> tricheur ou pas on verra euh... c'est un peu de la triche c'est un accord diminué 7ème euh, diminué et euh, l'avantage de cet accord là il te permet de faire de la glu de quasiment n'importe quoi, c'est abusé <rire> euh, bon ça reste quand même une modulation vachement rapide donc euh... Faut atténuer ça quand même, comment on pourrait faire ça pour atténuer? Euh, L'accord qui avance est c'est un accord de Do. Oui c'est un accord de Do. De Do dièse en fait. De Do dièse mineur. J'ai juste le majoré. J'ai juste le majoré. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien, mais pourquoi? Parce qu'il y a le dos là-haut. Pourquoi? Parce que, parce que quoi C'est lui qu'il faut. Ça reste Brutas de chez Brutas. Hein. Ça donne quand même une impression de... Mmh, tu vas un peu vite en besogne, gamin Ça, ça veut dire là je fais une transition, regarde Je fais une transition euh... C'est un premier brouillon, c'est un premier jet, je pense qu'on reviendra là-dessus. Je vais noter ça, Il euh, y aura certainement quelque chose à refaire ici. Hop là, qu'est-ce qui m'a fait là Ouais. parce que là c'est vraiment brutal, soit je l'étale un peu, enfin je sais pas, on va voir. Mais ce qui m'intéressait dans cette partie là, c'était surtout l'énergie que je voulais apporter, si on reprend euh... l'idée c'était ça, c'était un peu le crescendo là que je voulais aussi. Alors le, le la dièse là, il est super annonciateur. Mais mais mais mais mais. Je pense qu'il y en a trop. Et notamment lui, il ferme. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est le piccolo là, je vais le descendre un peu. Euh, presque. Il y en a d'autres des sites. Tiens, il n'y en a pas d'autre. Ah, c'est aussi pour ça Il se sent peut-être un petit peu seul s'il y en a un là. C'est un peu léger, hein, c'est un peu léger. C'est un peu léger, monsieur. Parce que lui, en fait, j'ai envie de le descendre, vraiment, de faire, de faire une descente. Plutôt qu'une montée, euh, il va copier les hauts bois. Alors du coup... Euh C'est déjà mieux. C'est déjà un petit peu mieux. On revient, on refait voir un peu toute la bah toute la tout le cragendo en fait. <musique> Dernier petit détail, le piccolo. Euh, le piccolo, le pauvre, c'est vraiment pas son truc de faire ça. Je vais mettre ça plutôt ici à la flûte, et puis lui, je vais le laisser tranquille par rapport à ça. Alors du coup est-ce que ça je le mets à l'octave Ouais, alors du coup presque je vais lui laisser quand même. Hein. Tout le monde, toutes les flûtes à, à l'unisson. c'est mon accord de, de je sais plus pour finir <rire> c'est devenu tellement compliqué euh, alors attends voir là j'ai quoi là j'ai mon euh ah oui donc là c'est juste un accord de do dièse majeur et l'accord d'avance, c'est un accord de Do dièse mineur. Ouais, c'est ça. Euh, donc là, je peux gentiment mettre un Mi. Attends, pourquoi j'ai un Fa Non, c'est pas un Do dièse mineur. Là. là, en plus, j'ai Mi Do. Donc là, je peux pas avoir... Ça passe ça Ouais, hein, <rire> ça frotouille. Ceci dit, euh... peut-être qu'effectivement c'est un accord de Fa' du coup. retrouve avec un accord de fa suivi d'un accord de fa deux accords successifs du même euh, de la même nature avec juste un renversement c'est dommage je suis en train de revenir à reculon et refaire toute l'harmonie c'est un truc de ouf euh, donc si j'ai ça euh, entre les deux il me faut une un typiquement soit un quatrième soit un cinquième degré euh, fa dièse euh, do dièse, donc euh, cinquième degré. Ah mais attends, non, je te dis une bêtise. Là, c'est un accord de premier degré, mais en deuxième renversement, il a une valeur de dominante. Je semblais bien que ça me choquait pas plus que ça à l'oreille. Et Ce qui est intéressant, c'est l'accord qui est juste après sur la deuxième moitié de la mesure. <rire> qui est un accord du coup, un Do dièse majeur. Qui a, euh, je sais pas trop quelle valeur pour le coup. Je m'arrache sur ces quelques mesures, hein, mais... Ouais. Écoute, je vais peut-être... Presque pouvoir enlever la note qui dit que la modulation est sans doute à revoir parce que du coup là ça fonctionne. Au moins dans un premier temps. Je, je continue à penser que c'est un peu serré. Euh, Peut-être qu'il faudra que je fasse euh, au moins des mesures entières sur chacune des. chacune des harmonies. Mais euh, bon, à voir. Donc là, on se retrouve avec un joli crescendo. C'est bien ça. Eh ben ça fait déjà une heure, une heure que je tourne, hein, donc je pense qu'on va pouvoir. Ce que je te propose avant de, de terminer complètement, ben c'est juste de réécouter un petit peu tout. Hein, on va dire je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois. De réécouter tout depuis le fa dièse mineur, parce que pas tout, tout, tout, faut pas abuser non plus. Euh... Également, si tu as des commentaires à faire par rapport à ce qu'on vient de, de faire, par rapport aux vidéos précédentes. Eh ben n'hésite pas, pose-moi des questions, dis-moi des choses, je, je suis tout ouïe. Euh, je viendrai voir les commentaires et j'y répondrai. Euh, si tu as des envies particulières, est-ce que tu veux voir d'autres choses Je me disais, par exemple, est-ce que je pourrais faire des vidéos sur des compositions que j'ai déjà faites Ne serait-ce que les faire une relecture euh, commentée euh, Dis-moi si ça t'intéresse. Voilà, euh, et on écoute ça, et puis moi je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne début de journée, une bonne nuit, comme tu veux, là où tu en es, tu écoutes ça quand tu veux, et à bientôt. Ciao, ciao.